Bonsoir à tous, ici Vinsou en direct de Nice Fiction, 7e édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition numérique et je ne suis pas tout seul, je suis en très très bonne compagnie, en compagnie du maître de la luxure. Bonjour l'osti. Salut à toi Vinsou, merci de, un grand merci de m'avoir invité euh, pour euh, ce festival que je, ah, je dois l'avouer, je ne connaissais absolument pas, mais bon, c'est passionnant, c'est très intéressant. Eh bien écoute, tiens, début à tout. Je te souhaite au nom de toute l'équipe de Nifixion la bienvenue parmi nous. Merci. Nous allons passer une petite heure entre euh, you and me euh, pour euh, parler essentiellement de toi, de qui tu es, de ce que tu fais. Donc, tu es un YouTuber français. Tu es euh, comme euh, ce qu'on peut appeler une étoile montante du, du YouTube français. <rire> <rire> euh, tu es spécialisé dans, dans, dans le jeu vidéo et particulièrement dans ce qu'on appelle le commentaring, donc le commentaire. Donc, tu commentes énormément d'événements de, de, dans le milieu du jeu vidéo. Mmh. Et on peut, on peut le dire, c'est un peu spécialisé dans, dans les travers du jeu vidéo, n'est-ce pas Ah Mais ça n'a pas commencé comme ça, mais en fait, il y en a tellement que <rire> ça m'a plu. En fait, au début, je faisais surtout de la news. Enfin, je n'ai pas commencé sur de la news, mais quand j'ai commencé à faire vraiment de la news, je faisais de la news assez générique. Et puis, je me suis rendu compte que c'est un plaisir de parler un petit peu de ce qui se passait en arrière-plan, les trucs un peu bizarres, les trucs chelous, les abus dans tous les sens. Et puis, il y en a tellement que c'est un filon sans fin, en fait. Donc, euh, ouais, moi, ça m'éclate, en fait, de, de parler de ça. C'est vrai que ça fait, euh, pour ma part, ça fait un petit moment que je te suis euh, très régulièrement. On peut dire que je me suis un peu pris d'affection pour toi, donc euh, ah, je ne cache pas bien. que c'est un petit kiff que, perso je, que je me suis fait en t'invisant. Je, je suis marié, hein, donc bon. <rire> zut alors <rire> non mais c'est vrai que le, la, la façon dont, dont tu as de décortiquer toutes ces choses et euh, tu, tu es je trouve que tu es extrêmement euh, pertinent euh, et percutant pour okay. ce qui est de vulgariser plein de, de petites choses euh, qui peuvent un peu nous, nous paraître un peu un peu saugrenu si je puis dire et euh, surtout pour ce qui est de la traduction et la lecture de longs pavés mmh. américains ah, oui, ça c'est euh, ça me prend pas mal de temps effectivement de de tout lire de tout décortiquer le euh, le, le pire, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs que je ne que je raconte pas, que je ne dis pas, il y a plein d'articles que je lis, puis finalement, je me dis bah « non, c'est de la merde, ça ne vaut rien, il n'y a rien, ou c'est des de rumeurs vraiment, mais qui va chercher très loin ». Donc, en fait, il y a plein de choses que je lis, euh, que je pense que ça aurait pu faire un bon sujet, puis au final, ça ne fait rien. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment le, le filtrage de tout ce, qui est, euh, tout ce qui reste, au final, tout ce qui me paraît euh, notable à, à raconter. Hein. D'accord. Et euh, quand est-ce que tu as commencé en fait à vouloir te lancer sur YouTube Ta chaîne date de quand Et le, le déclencheur de « Ah tiens, je m'y mets », qu'est-ce que ça a été Alors ma chaîne, c'est 2014, je crois que je l'ai créée. Euh, J'en avais une autre il y a très très très longtemps. Euh, il y a vraiment des années, les toutes premières années de World of Warcraft, où je faisais des vidéos de kills de kill boss en fait. Mais moi. Je, J'aurais dû la garder cette chaîne. En plus, j'avais des milliers d'abonnés dessus. Je l'ai supprimé, parce que ça m'intéressait plus. Mais euh, ouais, donc j'en ai refait une en 2014 euh, parce que j'étais un gros fan en fait de Let's Play sur sur YouTube. Et puis euh, et puis je me dis tiens pourquoi pas moi. Ça démarrait vraiment comme beaucoup de beaucoup de gens qui disent pourquoi pas moi. Ça m'éclate. Je pourrais faire ça aussi tout à fait. Donc j'ai commencé comme ça hein. et puis je me suis pris. Euh, j'ai commencé sur Mac en fait. Je lui suis dit tiens il y a une niche, un euh, grand utilisateur de, de produits Apple et euh, mmh. il y a... Bah tapez, hein, ne tapez pas, c'est pas grave, j'ai mes raisons. <rire> j'ai un iPhone aussi. <rire> j'ai mes raisons, surtout pour le travail en fait. mais euh, Donc voilà, donc, je lui suis dit tiens il y a une niche, il y a zéro personne qui fait vraiment du let's play de jeux sur Mac. Euh, je, il y a plein de possesseurs de Mac qui me restent savoir ce qu'il y a comme jeu et pour regarder un peu, un peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai commencé euh, comme ça, voilà. Euh, donc je me suis fait mes premières armes là-dessus. Puis ça a pas mal, euh, enfin ça a pas mal, c'est vivoter en fait, hein, tout doucement, à coup de 10-15 vues par, par vidéo, truc euh, trucs comme ça. Et puis un jour, un jour je crois que j'ai fait euh, j'ai commencé à faire quelques news sur des jeux justement. Et puis là, j'ai vu que certains de mes viewers me disaient, oh, on aime bien ce que tu fais, continue à faire de la news. Bon, ouais, pourquoi pas, je fais ça comme ça une fois de temps en temps. Et puis finalement, j'en ai fait de plus en plus parce que ça me plaisait de plus en plus jusqu'à... Euh, continuer sur PC et puis ne faire quasiment plus que de la news finalement. Parce que je dis, tiens, c'est vraiment ça qui me plaît. D'autant que le let's play, c'est euh, quelque chose, bon je, je digressais un petit peu, mais c'est toujours quelque chose quand, quand les gens me demandent euh, pour débuter YouTube où il y a plein de gens qui m'envoient des messages, en disant tiens, regarde ma chaîne, qu'est-ce que tu en penses, Losti euh, J'ai envie de leur dire, surtout, euh, déjà, faites un truc qui vous plaît. Moi, je fais de la news vraiment parce que je me suis pris d'affection pour ça, parce que ça me plaît de faire ça, ça reste une ça reste quand même un hobby pour moi, donc si je m'ennuie, eh ben, ça va se retranscrire dans mes vidéos, donc les gens vont s'ennuyer en me regardant, mais surtout, dites-vous, qu'est-ce qui vous apportez de plus Moi, en fait, j'ai arrêté aussi le let's play, parce que non pas parce que ça ne me plaisait pas, mais je me suis dit, bah, finalement, je ne vais pas intéresser grand monde avec ça, euh, qu'est-ce qui fait que les gens me regarderaient, moi, plutôt qu'un let's play de, de Bob Lennon, du VDG ou des trucs Qu'est-ce que j'apporte en plus, finalement euh, même s'ils seront d'un niveau largement au-dessus. Qu Est-ce qu'il est qu est qu y a un petit plus qui fait que les gens vont aussi regarder Puis je trouvais que en fait, euh, mes let's play étaient euh, pas, pas géniaux, géniaux sur, sur certains points, où je dis bon allez, on va pas chercher non plus ». Et donc j'ai continué que sur la news, que ça, ça m'éclate vraiment. Et il y avait euh, très peu de gens qui faisaient du commentaire. Hein. Je suis être un des premiers, je pense, francophones à faire du, euh, vraiment du commentaire euh, d'articles comme ça, de, de nouvelles technologies de jeu. Donc, j'ai continué là-dessus. Euh, voilà. Puis depuis, il y en a certains qui, sont, qui ont commencé dessus. Et je, je, ça, je un coup de vent en commentaire euh, sur la scène francophone. Donc, c'est bien. Euh, je suis très content de moi. Et pour lui, tu en es plus encore d'infos. Tu approches bientôt des, euh, des 100 000 abonnés. Est-ce que tu, lorsque tu as commencé à faire ça, tu pensais déjà. Parce que moi, je me souviens de toi. Il faut savoir que quand tu avais genre déjà 30, 35 000 abonnés, lorsque tu avais euh, 50 000 abonnés, je me souviens que tu avais euh, un peu va le champagne. Donc, maintenant que tu en es presque à 100 000 qu'est-ce que tu en bah, penses de, les... De les <rire> Ah putain, les 100 000 ils sont à attendre là. Je, je, je sais, je sais pas ce qui s'est passé sur ma chaîne. Alors c'est vrai que 50 000 mais c parce que ça, ça augmente c'est, on va dire que c'est un peu exponentiel. Hein. Il y a un, au début, évidemment, c'est très lent, mais ça, se fait partie. C'est YouTube hein, qui veut ça. C'est euh, au début mmh. les petites chaînes, c'est référencement zéro. Hein. T'as si tu fais la meilleure vidéo YouTube du monde. Si tu as 10 abonnés, 3 vues par vidéo, tu ne seras pas référencé. Bon, c'est comme ça, malheureusement, ça marche comme ça. Donc, c'est vraiment, ça décolle tout doucement. Donc, c'est vrai que 50 000, pour y arriver, c'était vraiment un gros, un gros truc. Et après, il y a des moments où ça part, comme ça, tu arrives à une moyenne. Mais alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, euh, depuis janvier, je crois. Autant le décembre dernier, ça montait bien. Je devais atteindre les 100 000 relativement court. Et puis alors là, depuis... C'est la suis libre en nombre d'abonnés. Je sais absolument pas. Je pense que c'est YouTube. Il y a des moments comme ça où l'algorithme a ses préférés et pas ses préférés. Et du coup, là, ça, ça vivote un peu. Donc, bon, donc on y croit. Hein, on continue. De toute façon, je continue. Hein, même si je perds des abonnés, je continue quand même. Il y a toujours, euh, même pour les, les gens qui apprécient mon boulot, euh, même si... Je le dis toujours, en fait, si, euh, la, la, d'avoir plein, c'est pas mal. Mais le, le, le but, c'est d'avoir une... Des gens qui aiment, en fait, ce que qui regardent ce que tu fais. C'est pour avoir, euh, comment dire, plein de gens, mais qui ne regardent pas vraiment, qui ne s'intéressent pas vraiment, juste des vues. Je préfère avoir mille personnes qui regardent tout, qui sont à fond, qui échangent avec moi, plutôt que plein qui ne s'intéressent pas beaucoup. Quoi. Donc, Et euh... accessoirement, le but aussi, je pense, c'est de continuer à entretenir une communauté qui aime ce que tu fais, mais aussi toi-même, à continuer d'aimer ce que tu fais. C'est si ah, fautes... clair, c'est clair. Ouais. c'est. Il y a un moment, c'est pas facile de faire la part des choses que tu te dis. Euh, euh, tu, des fois, tu te forces un petit peu. Euh, quand tu te dis, bon, surtout quand moi, j'aime bien faire une vidéo, euh, au moins une vidéo par jour, en fait. Euh, le rendez-vous du matin, un quotidien, une petite vidéo. Et, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu n'as pas envie. Euh, ça, faut l'avouer. Hein, euh, tu es crevé. J'ai un boulot à côté qui me prend un temps énorme. J'ai une famille. Il y a des fois, tu rentres chez toi. Ouais, c'est bon, je peux plus là. Et puis tu dis, allez, ici, si, un petit article. Euh, bon, il faut, faut faire... Une bonne balance euh, en, entre les deux, j'essaye. Euh, C'est vrai que des jours, il euh, y a des jours là récemment, il y a quelques jours, j'ai rien fait, je n'ai euh, pas envie, euh, puis, ou alors je trouve rien, je trouve rien du tout, et puis je n'ai pas envie de raconter, euh, de, de digresser pendant trois heures sur un powerpoint. Ah, parce un que le, de là, le, là. Le, le plan de faire des vidéos pour faire des vidéos, bon, ça, ça marche moyen. Donc, euh, il se peut qu'il y a des moments aussi où l'actualité est assez calme euh, au niveau de ce que tu cherches. Mm -hmm. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ouais, jeux vidéo, ouais, depuis le début de l'année, euh, ça, ça vivote euh, doucement. Quoi. Il y en aura plus hein, après, les, après les vacances, on le sait. Hein, la rentrée, ça sera un gros boom, je pense. Il y a plein de grosses sorties euh, qu'on attend. Mais euh, donc, voilà, je ne sais même plus ce que je racontais. En fait. <rire> que ce soit pour les grosses sorties, que ce soit pour les grosses <rire> ah, sorties de jeux ou alors, je... pas grave, ou je ou alors pour coup. les gros scandales. <rire> Ah oui, mais ça, j'en veux, évidemment. Mais il y en aura toujours. <rire> ça, il y en aura toujours. C'est incroyable. Ils sont prêts à tout quand même. C'est un, très loin. un, un truc long, qui est assez loin. affolant. C'est mm -hmm. un truc qui est assez affolant aussi à force de te suivre. Euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire que, que quelle que soit le, la société, la boîte de distribution des éditeurs qui, euh, dont tu parles, c'est quand même plus ou moins les mêmes affaires, les mêmes travers humains qui reviennent finalement. Bah, c'est partout pareil, en fait, que ça soit dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire que dès, dès que tu laisses faire un petit peu, les gens, les gens poussent de toute façon jusqu'à ce qu'il y ait un vrai stop. Moi, enfin, bon, un de mes chevals de bataille, c'est les, euh, les loot box par exemple, euh, les microtransactions abusives, qu'il y en a, bon, il y a, des jeux, il, y a des, il y a des jeux gratos qui sont magnifiques, qui sont super bien, où il y a quelques microtransactions pour que les mecs, quand même, puissent vivre de leur travail et puissent même correctement vivre de leur travail et puis payer pour les serveurs ou autres. Là, bon, on peut se dire, allez, ça, c'est pas gênant, c'est bien. Les gens sont contents de participer. Alors, il y a de l'abus dans tous les sens. Et le truc, c'est qu'il faut se remémorer. Il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait pas du tout. Hein. C'était vraiment il y a quelques années. Moi, j'ai connu ça. Hein. Je commence mmh. à avoir un peu de bouteille. Euh, il y a quelques années, il n'y avait pas de micro Il n'y avait pas de lootbox. Et c'est venu au tout début. Et le, le, encore une fois, c'est quand on laisse un petit peu faire, euh, il faut... On sent que, on sait très bien que ça va être de pire en pire. Ça a commencé avec le fameux euh, C'était Bethesda, d'ailleurs. En plus, hein, qui avait commencé les premières microtransactions cosmétiques. Je me souviens bien. Merci euh, Todd Howard, <rire> d'avoir embrayé. Oh, si ce c'était pas lui, ça aurait été un autre. De toute façon, c'est ah, pas des cas du pognon à se faire. Il n'y a pas de souci. Mais les gens sont dit au début. Bon, alors au début, on s'était moqué, on s'était bien moqué de lui. On se dit, oh, c'est ridicule, ces trucs. Et puis, au début, les gens ont dit, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, achète qui veut. Mais en, en, avec ce type de raisonnement, en fait, c'est de pire en pire. On arrive maintenant à des jeux qui sont pourris de lootbox, de pay to win, de microtransactions, parce qu'à chaque fois, c'est juste un tout petit peu plus, un tout petit cran dessus, puis les gens se disent bon, bah, c'est pas bien grave. Mais au fil des ans, en fait, on se rend compte qu'on a fait une marche énorme. Et c'est pour ça qu'à chaque fois dans mes vidéos, j'ai mais il faut, il faut dire ça tout de suite à, à, à la nouveauté, là, comme le, le, truc, le dernier truc qu'on a vu. C'était la pub dans les jeux vidéo. C'est un truc infâme. Euh, on paye pour un jeu et puis on vous colle de la pub en plus. Alors, au début les gens, ça y est, ils ont les, les premières personnes qui ont vu ça ont râlé, on, râlait, on se dit donc ils ont un peu arrêté, mais ça revient tout doucement. On vous colle une petite pub de temps en temps, puis on dit hein, "on va vous les mettre quand c'est gratuit, après on va les mettre". Et du coup, on peut se dire dans 20 ans, il y aura de la pub partout dans les jeux vidéo, ça va être infernal. Sur le Je modèle sais, de la télé, télé quelque part. Dire, stop, Pardon Sur le modèle de la télé quelque part. C'est ça, c'est ça. Sauf que la télé, finalement, tu ne payes pas les programmes. Imagine du, euh, tu, tu, du pay-per-view avec de la pub dans tous les sens. Alors, euh, je ne sais pas si le pay-per-view, ils mettent de la pub à la limite. Je suis en train de, dire, en train de réaliser, mais euh, voilà, le jeu, tu le payes quand même. Ça, c euh, mmh. Bon, Ce serait un jeu. Encore une fois, les jeux gratuits où on met de la pub, eh, tu, tu comprends, tu joues gratuitement, pourquoi pas. Mais euh, quand tu payes euh, 60 à 80 boules pour un jeu... Euh, euh, qui sera, sera peut-être court, tu vas finir en juste 10 heures et qu'on te met de la pub dedans, c'est quand même pas terrible. Et tu l'avais très bien souligné dans une, euh, dans une précédente vidéo. D'ailleurs, les qui se sont fait un petit peu des, des spécialistes de ça, c'est la branche sport d'Electronic Arts, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. avec euh, un coup qu'ils seraient très capables de faire, comme tu l'avais déjà dit justement, ce serait de faire des versions plus chères sans pub, en fait. Mm -hmm. Oui, c'est ça, mais ça c'est la nouveauté. Euh, qui est, on, on voit la tendance récemment, c'est qu'on on enlève des, des choses qui, étaient, qu semblait, qui semblaient naturelles dans les jeux, euh, des aspects qui semblent naturels dans les jeux, on les enlève et on vous fait payer pour les remettre. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on met un truc euh, en plus qui gêne les gens, et puis on vous fait payer pour l'enlever, c'est-à-dire qu'on crée un problème et on vous vend la solution. Et on voit ça de plus en plus dans les jeux. Hein, le euh, là, l'un des derniers que j euh, dont j'ai parlé, c'était le fameux amiibo euh, su, euh, chez Nintendo euh, pour le Zelda sur Switch, où on vous vend le fast travel. En fait, le fast travel, euh, ouais. de pouvoir justement voyager d'un point A à un point B de manière très rapide dans les jeux, c'est un truc, moi, qui me semblait acquis quand même dans les RPG. Bon, vous voyez, alors, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas, mais qui ne l'ont pas du tout. C'est un choix de leur part. Ils... Ah, c'est un choix artistique. Mais dans les jeux, normalement, il est là, non, on l'enlève et on vous fait payer pour le remettre. C'est quand même assez... Euh, je sais pas. Je... C'est quand même la limite de l'escroquerie, moi, je trouve, de vous faire payer comme ça. Et pareil, de vous mettre des pubs et de faire payer pour ne pas en avoir, effectivement, c'est le même principe. On crée un problème, bah, vrai que... on vend la solution derrière. C'est vrai que là, on l'a vu dans récemment euh, New World, le MMO d'Amazon, qui, mm -hmm. euh, sur, même sur d'autres types de jeux aussi, on le voit de plus en plus malheureusement, c'est plein de petits ouais. acquis euh, qui, euh, qui disparaissent au profit de... C'est ça, c'est ainsi il y avait Assassin's Creed aussi, euh, on pousse le grind, on met du grind un peu mm. plus chiant, et puis une fois que le jeu est sorti, deux mois après, on vous vend des packs d'XP en fait. Vous voyez, tiens, XP plus vite, comme ça tu ne pas, passeras pas beaucoup de temps, on fait du grind euh, où il faut pour améliorer, euh, sur Assassin's Creed au lycée, pour améliorer son bateau euh, euh, au plus haut niveau, il fallait une quantité de de trucs de farm monstrueux, mais il fallait passer des heures et des heures à récolter du bois et des trucs. Et donc, du coup, les mecs, bah, ont, on va vous rendre des packs de ressources que vous pouvez acheter, comme ça, vous pouvez aller plus vite pour finir le truc. C'est toujours le même principe et c'est, je ne sais pas où on va, euh, on va aller comme ça, mais euh, les, si on continue sur cette voie, les jeux dans 10 ans, ça va être, euh, je ne sais pas ce que c'est, <rire> il y aura la carte bleue directement sur le clavier. Il faisait avant, il y a quelques années, des, des inserts de cartes bleue sur le clavier. Là, ils vont les ressortir, à mon avis. Tu va falloir slider directement sa carte à chaque fois qu'il va acheter un truc, à chaque fois que tu vas faire un niveau. C'est effrayant. Tu posais la, la question, justement, jusqu'où ça va aller tout ça. Le problème, c'est que ce n'est pas tant euh, que ce soit reconnu comme Alex Crawford, car euh, en, parlant, en, en parlant autour de, de nous, en parlant de toi, je suppose qu'il y a énormément de, de joueurs et de gens qui, euh, qui trouvent ça complètement abusif. Comment est-ce que tu expliques que pour autant, ça marche à ce point Mais ça marche parce que encore une fois on s'est laissé faire pendant des années et que du coup euh, bah, sur les gros jeux sur les grosses sorties il y' a plus que ça finalement sur pas mal de trucs euh, si on prend le l'exemple phare hein, qui, est, qui est FIFA FIFA 21 imagine que tu aimes les jeux de foot il bah, y' a que FIFA euh, la concurrence est aux fraises puisque c'est eux qui ont la licence donc euh, si tu veux jouer à un jeu de foot eh bah, tu joues à FIFA et malheureusement dans FIFA si tu veux avoir une bonne équipe, euh, avec le mode FUT, le mode, fut, euh, le mode FUT. Euh, soit tu passes euh, tes jours, tes nuits pendant des mois, voire des années, même une année en fait, puisque l'année suivante il y a un nouveau FIFA qui revient, et il faut tout recommencer à zéro, parce que tes joueurs tu les récupères pas. Euh, et avec les, soit... mêmes, les mêmes lignes de code que celui d'avant d'ailleurs. Ah, exactement, soit tu passes <rire> par, la code, par la case lootbox, euh, en dépensant plein d'argent, peut-être que tu auras de la chance d'avoir un bon joueur et tout. Et c'est un peu ça. Et euh, le truc, c'est qu'aussi, euh, ça marche parce qu'ils se font de l'argent avec, même si la majeure partie des gens ne dépensent pas. Euh, J'en ai parlé souvent, en fait, le plus gros de l'argent qui se font avec toutes ces lootbox, ces microtransactions, vient d'une minorité de gens qui dépensent beaucoup d'argent. Les fameuses baleines, ah bon, je traduis ça en français, hein, je ne sais même pas si ça s'appelait baleine en, en français à l'origine, hein, c'est les whales en anglais. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça en fait. Et du coup, tant qu'ils font de l'argent, bah, ils vont continuer. Le jeu, ils font, euh, il est profitable à souhait. Ils vont continuer. Même s'il y a une majorité, hein, plus de 50% des joueurs qui râlent, bah, pourquoi, euh, pourquoi ils ne continueraient pas Parce qu'ils en vendent plein, ils vendent plein de, de loot box. Donc bon, ils s'en foutent. Hein. Si jamais il euh, y avait euh, une perte de, de chiffre d'affaires et que les gens, les fameuses baleines, arrêtaient de dépenser, là effectivement, je pense qu'ils re reverraient leur copie. Mais tant qu'on a ça, et puis tout est fait pour faire dépenser ces gens, ces gens qui, eh bien, cèdent à la tentation facilement sur ce type de jeu ou même dans d'autres choses. Ce sont des gens qui sont facilement addicts en général. Eh bien, tout est fait dedans, dans les jeux. C'est la technique, on voit ça dans les jeux sur mobile, dans les jeux sur portable, sur smartphone, c'est pousser à l'extrême les... Les promos temporaires, euh, tout, enfin, on connaît tous ce genre de mécanisme, on a tous joué un jeu sur, sur son smartphone, on sait, on sait comment les mecs euh, essayent de vous, de vous soutirer de l'argent. Ben, ils font de plus en plus ça dans les jeux normaux et puis ben, ça marche. Hein. FIFA, je le répète encore une fois, euh, le mode FUT euh, et les modes euh, comme ça, microtransactions d'Electronic Arts, c'est la moitié des profits d'Electronic Arts. Juste ça, juste les lootbox et les microtransactions, pas les jeux, pas la vente de jeux. Hein. Ah, autre chose, c'est les microtransactions uniquement. Donc ça marche. Pourquoi il s'arrêterait que... bah, oui, Comme tu dis, pourquoi il s'arrêterait D'autant plus que euh, on observe ce phénomène dans d'autres euh, secteurs, comme par exemple, tu en as déjà parlé, le secteur automobile. Et là, par contre, ça devient, ça peut devenir dangereux. Um, les euh, ouais, <rire> c'était incroyable. Les euh... C'était, euh, qui c'est qui avait commencé ça BMW, il me tazer, BMW, je ne sais plus, bon, ils vont tous s'y mettre de toute façon, mais euh, de faire des bagnoles en série, il y a beaucoup de gens. Des, les bagnoles, il y a tout, déjà toutes les options de base, parce que ça coûte moins cher à faire, hein, plutôt qu'en faire à chaque fois une différente suivant la commande du client. Ils sont toutes les mêmes, et puis après tout est débloquable avec, euh, avec des micro-transactions. C'est vrai que c'est... Euh, ça fait peur, euh, incroyable. alors si c'est juste l'option siège chauffant, bon, à la limite c'est pas très rare, mais il y, a, il, y a des, il y aura des options de sécurité euh, qui, vont être, euh, qui vont être dessus, et du coup c'est quand même assez, assez, assez grave, je trouve, d'en de, arriver à jouer avec la sécurité des gens comme ça. Aussi l'airbag le, euh, le, pour motards, j'avais fait une vidéo dessus où euh, il fallait payer un abonnement en fait, euh, pour, euh, pour l'avoir, et si jamais euh, l'abonnement est fini, vous arrêtez de payer l'abonnement, et eh bien, l'airbag ne marche plus. Euh, ce qui est... Alors, c'est vrai que si on prend un fonctionnement normal du truc, c'est-à-dire ils vous préviennent, attention, dans un mois, votre abonnement est fini, faites attention, blablabla, et puis bon, tu es au courant que tu n'as pas payé, le truc s'arrête, tu ne l'utilises plus, très bien. Le seul problème, c'est que ça reste de l'informatique avec des bugs possibles, des hacks possibles. Imagine qu'il y a un problème, que le serveur considère que tu n'as pas payé alors que tu as payé. Et d'un coup, en fait, pendant que tu es en train de rouler, ton, euh, ton airbag est bien <rire> désactivé. C'est euh, affreux. Enfin, moi, ça m'effraie me, ce, ce type de truc. Il faut absolument réglementer ça pour que... Euh, Mais les gens. Pour que ce soit poussé à ce point, comme par exemple l'airbag payant en plus, dans les pays de construction avec euh, ce, ce genre d'option, il y a quand même des normes et des réglementations qui imposent ce genre de sécurité euh, vitale, parce qu'on peut clairement dire que c'est vital, ce n'est pas juste du confort, comme tu disais, les sièges chauffants. Comment ça se fait que ces pays-là n'imposent pas aux fabricants de ne pas faire ce genre de choses sur euh, ce genre d'équipement vital parce que l'airbag motard n'est pas obligatoire, il me semble, hein, déjà. Euh, c'est comme aux premières heures de l'airbag voiture. Euh, D'ailleurs, c'est les bagnoles de luxe hein, qui avaient commencé. C'était Mercedes et BMW qui avaient commencé à mettre des airbags. Mais c'était juste eux. C'était une sécurité en plus euh, qui mettait en plus. Et il n'y avait rien de… Ce n'était pas obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire dans toutes les bagnoles. Euh, si tu n'as pas ça, tu te dis c'est ce n'est pas possible. Personne n'achèterait une voiture sans airbag. Donc, pour l'instant, tant que ce n'est pas obligatoire eh bien, il faut, euh, bah, il, euh, les gens peuvent, comme ça, euh, faire des, des abonnements ou des trucs. Une, une fois que ça sera obligatoire, il faut mettre le maximum de surtout pour les motards, il faut mettre le maximum de sécurité. Si on met l'airbag moteur obligatoire, là, ils ne pourront plus faire ça. Euh, là, ça sera illégal, effectivement, de le désactiver, vu que c'est obligatoire, ouais. tu l'auras acheté. Mais ouais, les abonnements, <rire> truc, les trucs en tant que service, c'est euh, affreux. Hein. J'ai une question pour toi de Dago Donc, Le Rigolo, qui te demande ah. si c'est ton vrai visage oui, oui, euh, j'ai été brûlé au troisième degré, <rire> non. <rire> non, absolument pas de la même manière. Je ne sais pas si la couleur de mon visage, c'est la, la couleur du mur, non, c'est un filtre. Et les gens me demandent souvent comment je fais, c'est Snapchat, hein. c'est tout con. C'est hum. juste un filtre Snapchat, Il marche très très bien maintenant les filtres Snapchat collent, j'en ai plein ah, de différents. Je crois que excellent. depuis que je te connais tu, tu utilises ça, tu as fait quelques essais, parce que dans la vie il faut toujours varier, essayer d'autres choses, mais ouais. tu restes fidèle à, ce, à ce, cette bonne vieille tête de mort verte Pour une raison très simple en fait, euh, pour une raison très très simple, c'est pas forcément parce que je suis super fan de ça, j'adore, le, le squelette est très très bien, euh, mais hum. c'est juste que celui-là il est en deux couleurs en fait, et que, du coup, euh, si jamais le filtre foire, tu vois, si je mets la main là, hop, bah, on me reconnaît pas parce qu'on ne voit pas le visage, c'est dans l'ombre. Euh, Alors que si c'est un filtre qui couvre juste le visage et qu'à un moment ça merde, euh, genre je me mouche ou un truc comme ça, là on voit ma tête. Et donc euh, je tenais ouais. jusqu'à présent à, à rester relativement anonyme. Donc mmh. euh, bon, peut-être qu'un jour, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, juste à cause des deux couleurs, mais ouais. ça fait un peu de Game Boy, euh, écran Game Boy, mais... Euh, Peut-être qu'un jour prochainement, je pense, à, à montrer, à enlever le filtre. Euh, J'avais peur un petit peu au début <rire> euh, que des gens viennent m'emmerder. Euh, C'est un, pas... un risque. Ouais, puis finalement, là, euh, depuis que je fais de vidéo, j'en ai pas trop. Euh, j'ai vraiment, euh, je pense qu'ils sont un peu calmés, parce que je suis un peu, euh, je suis toujours sur la même ligne. Donc les gens qui m'aimaient pas, ils se sont barrés, finalement, il euh, y a longtemps. Et puis mmh. là, j'ai pas, pas trop de haters, j'ai pas trop de mecs qui me cherchent vraiment. Euh, donc... Euh, Finalement, tiens, pourquoi pas bientôt pour, Peut-être pour les 100 000, voilà, tiens, ça, si ça ah, arrive un bien. jour. <rire> oh, bah là, tu en es à 96, quelque chose comme ça. Ah, ouais. <rire> c'est ouais. vrai que tu as une communauté généralement bienveillante et qui sont bon, aussi majoritairement de ton avis. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi frappant avec toi et qui se ressemble dans ta communauté. C'est que lorsque euh, quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu pousses au dialogue, c'est-à-dire que tu veux savoir pourquoi, tu aimes savoir pourquoi, pour ensuite répondre par argument. Mais ça, ça me paraît tellement essentiel, en fait. Euh, c'est-à-dire j'accepte toute critique. En plus, je ne pense vraiment pas être le, le chantre de la news ou de, du commentaire, d'être complètement parfait, je fais très souvent des erreurs. Il euh, y a même des fois où je, en fait, je me rends compte moi-même de mon erreur. J'ai je, je, supprimé hein, des, des vidéos que j'avais faites, parce que, ouais. euh, en lisant un truc, je dis « merde, ben j'ai dit une connerie en fait, donc il ne faut pas que je publie ça ». Mais ça m'est arrivé de, de dire des bêtises. Des fois, je fais même des erratomes, hein, je publie un erratome dans la, dans la vidéo d'après, en disant ah, « je, je me suis gouré dans la vidéo précédente, j'ai dit ça, en fait c'était faux euh, ». Mais euh, je, je demande le droit de pouvoir me tromper et, et c'est vrai que j'accepte toute critique, euh, mais du moment que le mec donne quand même un minimum d'arguments, si c'est pour juste dire, bon, ta vidéo, elle est pourrie, ok, mais pourquoi je, pourquoi je ça pourrie Est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit Est-ce que c'est juste moi, mon style, qui ne te plaît pas bon, Dans ce cas, du coup, bon, là, je ne peux pas changer grand-chose, il suffit juste de ne pas mmh. me regarder, hein, je, le problème est vite réglé. Mais les gens peuvent se parler simplement, on peut critiquer tout en étant bienveillant, en fait. Euh, je vois l'insulte, en fait, ça ne sert vraiment à rien, c'est-à-dire que... Euh, ça n'apportera rien. Le, le, le youtubeur ou le mec, il va juste, soit il va s'en foutre complètement, sauf vas dire, ça va le prendre quand même, genre oh merde, bien, pourquoi c'est bizarre, les gens m'insultent, je ne comprends pas. Mais il n'y aura rien de, de bénéfique, en fait, sinon, ne serait-ce que pour celui qui est insulté ou pour le mec qui a été insulté. Pourquoi ne pas dialoguer euh, tout simplement et euh, exposer simplement ce qu'on pense directement ça me, pas, ça me paraît le bon sens quand même. Paraît, à croire que c'est quelque chose qui est trop demandé à certains, d'avoir un minimum d'arguments, et c'est peut-être une des forces de l'anonymat qui est bon, politiquement en ce moment beaucoup discuté euh, donc de, de l'anonymat sur Internet. Ouais, je, je, je reste, je sais pas, c est, c est... ça me paraît compliqué cette histoire, parce que je reste pour quand même une certaine forme d'anonymat. Euh, parce qu'il y a des gens euh, qui ont envie de pouvoir s'exprimer sans que ça leur tombe, se retombe sur la tronche, par exemple. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises de, beaucoup euh, ou d'autres de, euh, qui traînent sur les réseaux sociaux pour regarder un petit peu ce que font les gens. Il y a déjà eu des gens qui ont émis des, des, simplement des avis, hein, des avis euh, politiques ou même sur leur boîte, et qui ont eu des problèmes derrière parce qu'ils se sont fait identifier. Donc, Rien que pour ça, je, je reste quand même pour une certaine forme d'anonymat. Mais euh, ne pas s'insulter, ça c'est du bon vouloir des gens. Euh, je veux dire, on a le droit de critiquer. Le mec a le droit de dire quand même, je travaille, ma, je, ma boîte est pourrie, euh, j'aime pas là où je travaille, sans forcément avoir des problèmes derrière. Euh, bon. Bah, moi, il disait tout je à l'heure que, hein, que j'habite quand même à, j'habite quand même à 15 000 bornes de, de la France. Euh, donc, c'est mmh. vrai que je suis quand même assez loin. Euh, je ne pense pas que mon patron reçoive des mails un jour. De toute façon, ne comprendrait rien, euh, s'il si ne parle mmh. pas un mot de français. Mais euh, je ne pense pas que ça arrivera. Donc, je pense pas qu'il aurait de problème. Ça fait partie aussi de, des choses qui me disent que, tiens, genre, y a, dans pas longtemps, je pense que je pourrais euh, montrer mon visage sans vraiment que ça me retombe sur, sur le coin de la face. Ouais. Ensuite, tu disais tout à l'heure que ton euh, énormément de, de mécanismes de, de lootbox et toutes les compagnies sont, sont psychologiquement étudiés pour faire cracher, comme tu dis, les baleines. Donc, ce phénomène de baleines à, qui, est à, qui sont à dégraisser par ces euh, par éditeurs. Tu travailles, il me, il me semble aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre dans tes vidéos, dans, euh, dans de la… Dans, tu es chercheur en, en, en psychologie, quelque chose comme ça alors, en neuropsychologie, euh, euh, mon travail, en fait, essentiellement, c'est je suis chercheur en imagerie cérébrale. Hein. Mmh. Euh, donc, je, je mets des gens dans, dans une IRM, ou dans le fait de l'EG ou de la MEG, dans une machine, en fait, d'imagerie. Je scanne euh, leur cerveau, je regarde ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'ils font quelque chose, ou pendant qu'ils ne font rien, d'ailleurs. Et je, je cherche, en fait, je, tiens à, je cherche à corréler des activités cérébrales, de l'activation cérébrale, en fait, avec... Euh, une, une activité quelconque, faire une tâche, lire des chiffres, bref, euh, ou alors un problème, un problème. Euh, je travaille euh, en ce moment, je travaille énormément sur, euh, sur l'épilepsie, et j'ai travaillé sur euh, les attaques cérébrales, sur la, la dyslexie, euh, d'ailleurs, c'était ma, mmh. ma thèse, euh, ma thèse était sur la dyslexie chez les enfants, euh, donc voilà, euh, je, je regarde des images de cerveau euh, toute la journée, je fais des stats, en fait. je fais de la programmation sur Matlab et je fais des stats. De... Tout ça, d'ailleurs, je, je suppose que ça peut t'aider aussi à faire certains parallèles d'addictologie de, avec euh, des phénomènes. Par exemple, si je vois quelque chose euh, dans un jeu qui m'intéresse mais qui coûte euh, 150 balles parce que bon, bah, c'est comme ça, j'imagine imagine que dans mon cerveau, ça fait chauffer une case qui me dit « achète, achète, achète ». Oui, ouais. euh, euh, euh, moi, je n'ai jamais fait de, de travail réellement sur, euh, sur les activités cérébrales du, euh, du jeu, du… Euh... De l'addiction ou des trucs. Euh, J'ai pas mal de collègues qui en font. Mais c'est vrai, mais, mais par contre, c'est vrai que les, euh, les mécanismes hein, qu'on voit sont quand même relativement simples hein, pour le moment parce qu'ils marchent. Et pourquoi faire quelque chose de super compliqué finalement quand ça marche euh, Tu fais euh, des, des promos de temps en temps. Tu fais des choses plus chères, trop chères, et puis tu fais croire que en faisant moins cher, c'est une promo qu'il faut absolument sauter sur l'occasion. C'est la peur de manquer, hein, le, fameux, le fameux FOMO, euh, Fear of Missing Out. Euh, ça, c'est un truc moteur qui marche absolument tout, mais partout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des activités cérébrales le truc On sait que ça marche chez, chez, une, euh, chez un pourcentage de gens. Donc, euh, les mecs, ils y vont gaiement. Hein. Les promos temporaires, c'est ça, c'est exactement ça. En ce moment, depuis l'affaire GameStop, je me suis intéressé un petit peu au marché financier, euh, j'investis un petit peu, je fais un petit peu dans les cryptos, le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est un truc, ça marche, mais c'est tout le temps, tu, tu vois ça, tout, toutes les secondes à chaque fois, dès qu'il dès qu y en a un qui a un petit peu tendance ou un truc qui commence à monter, tu as plein de gens qui se ah vite, vite, vite, il faut, parce que sinon je vais rater le truc, je vais rater le coche », c'est voilà, pareil. Et puis, sur d'autres, hein, c'est la comparaison, la comparaison par rapport à ses, à ses potes, hein, c'est le cas sur FIFA, euh, tu as un pote qui a looté euh, qui a réussi à avoir un bon joueur, tu dis bon, « bah, moi il faut que je l'aie aussi euh, », surtout chez, les, chez le jeune public, hein, je crois que les vieux peut-être s'en foutent un petit peu plus, de se comparer, euh, les, les concours de beat, il bon, y a un âge ouais. où on, on fout un petit peu, mais mm -hmm. c'est vrai que d'autres, ça, ça va marcher à fond, et c'est pour ça qu'ils font euh, ce qui marche le plus… Euh, T'as qu'à voir, c'est les, les vidéos de mecs qui ouvrent des lootbox sur YouTube. As, alors, tu fais ouverture de lootbox FIFA sur YouTube, tu as des pages et des pages et des pages de mecs avec des, des vignettes où ils font des, des têtes d'enfariner, pas possible. Euh, la plupart, en plus, on s'est rendu compte, j'ai fait une vidéo là-dessus, ce sont des arnaques, pas possible, parce qu'ils sont sponsorisés. Donc, ils touchent on leur file, soit ils leur filent des milliers de lootbox gratos, ils l'ouvrent et ils enregistrent juste celles où ils ont gagné, et ils font une compile avec ça, donc tu donnes l'impression que c'est la fête du slip, que tu gagnes tout le temps, ou soit ils leur filent des, des lootbox qui sont uh, truqués, c'est-à-dire qu'ils ont, qui ont une chance ouais. de loot beaucoup plus importante que la normale. Comme ça, ils peuvent faire du stream dessus, et ils montrent, c'est pareil, donc c'est comme ça, c'est pour bien montrer, regardez, vous aussi, vous pouvez avoir, voilà. avec, rien qu'avec ces deux mécanismes-là. Bah, tu, fais, tu fais la majeure partie de, de tes bénéfices. Hein. Alors on verra, je pense, dans plus, dans quelques temps, des mécanismes peut-être plus avancés pour faire cracher les gens, des trucs un petit peu plus insidieux, mais pour le moment, ça marche très bien, donc pourquoi pas continuer Et puis ça ne coûte pas cher à faire. Alors, comme tu dis, pour le moment, ça marche très bien, mais on s'aperçoit que dans pas mal de pays, de plus en plus, c'est politiquement pris à bras-le-corps, et il y a des mesures qui sont prises, euh, qui ont... D'ailleurs, il, des... il y a du Electronic Arts, pour ne citer que, qui ont déjà été sanctionnés, si je m'abuse, c'est ça euh, Oui. Alors, les... Euh, je me souviens, il y en a tellement... Euh, tellement de vidéos dessus. Alors, de plus, plus a, en plus, il y a, il y a des procès en... en Angleterre, je crois. Il y, a, ouais, il y a des pays qui ont interdit carrément le lootbox, hein, la Belgique et les, les Pays-Bas, mm -hmm. la Hollande, euh, je parle la même langue. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est le néerlandais qui fait que je ne sais pas. <rire> Mais euh, non, non, il y a, a d'autres. Parce qu'il y a de plus en plus d'associations, en fait, qui, euh, qui préviennent du danger euh, que ça a chez les enfants. Euh, mm -hmm. Pour l'instant, ça vient surtout de ça, en fait. Ce sont des associations qui préviennent, en disant, là, nos enfants jouent à des jeux, euh, qui peuvent euh, les rendre addicts, ou en tout cas, qui peuvent augmenter leur addiction s'ils si, euh, si en sont déjà, s'ils si sont déjà présupposés... Euh, préposé à avoir de l'addiction facile et à dépenser tout leur argent et à continuer en fait dans des jeux d'argent donc c'est un problème de santé publique et donc effectivement plus il y a d'associations qui qui réclament et maintenant au support de quelques études de recherche qui ont été faites il n'y en a pas encore énormément mais il y en a une dizaine maintenant parce que c'est vrai que c'est c'est un problème relativement récent donc il faut le temps il faut le temps de pouvoir étudier ça chez les enfants et là il y a 99% qui montre que qu'effectivement, il y a un réel problème chez les enfants, ça crée de l'addiction chez, euh, chez les plus jeunes. Donc c'est un problème qu'il faut absolument réglementer. Pour moi, ce sont des jeux d'argent, on met de l'argent pour avoir une récompense aléatoire, il faut que ça soit réglementé comme, euh, comme pour les autres jeux d'argent, d'autant qu'il y a certains jeux où on peut revendre, euh, donc on peut se faire de l'argent indirectement. Euh, derrière, il y a des marchés, ce qu'on appelle les marchés gris, il y a même Steam, hein. d'ailleurs, il y a des marchés gris de, de loot box. Euh, c'est des vrais marchés. Il y a des gamins qui font ça, qui passent leur vie là-dessus, à essayer de, de revendre et à se faire de l'argent là-dessus. C'est un très, très gros problème. Et pour moi, il faut très, très vite réglementer. Encore une fois, il ne faut pas laisser faire, parce que ça va aller de pire en pire. Et donc, il faut réglementer tout de suite, au moins, euh, au moins pour les moins de 18 ans. Après, bon, les plus de 18 ans, c'est un, un autre problème. Hmm. Alors, c'est vrai que tu fais beaucoup de vidéos de commentaires, mais tu fais aussi quand même pas mal de vidéos de let's play. Tu en as fait euh, en fait en fin de compte, tu on, on s'aperçoit bon, rapidement euh, autour de au travers de tes vidéos que tu es aussi un joueur depuis très longtemps. À partir de quand tu as commencé, euh, tu as découvert les jeux vidéo, console, PC Quelle époque <rire> euh, J'ai commencé sur une console Atari très très très longtemps. Hmm. La première console Atari, ça date. Hein. Euh, ouais. Puis après, je suis passé par toutes les, toutes les générations aussi. C'est aussi pour ça que j'aime ai, bien faire du commentaire, parce que j'ai euh, connu, j'ai la chance d'avoir connu à peu près tout euh, depuis le début des jeux vidéo finalement, toute l'évolution. J'ai dû jouer à peu près à toutes les consoles, alors je ne les ai pas toutes, hein. évidemment, je ne les ai pas mm -hmm. toutes achetées, mais bah, avec des potes, avec des trucs, euh, euh, donc j'ai à peu près tout essayé. Euh, ça, ça donne un point de vue assez, assez intéressant, je pense, de voir ça, donc moi j'ai commencé à, à, à, hyper longtemps quand même euh, sur les sur les consoles. Je suis passé par la grosse fave, Nintendo versus Sega. Bon, il y avait Atari au début. Après Nintendo versus Sega. Après il y a Sony qui s'embrayait. Mmh. J'ai vraiment tout connu. Et puis, euh, mais récemment après je suis passé sur PC relativement vite. Hein. J'avais d'ailleurs un, un, un ordi Atari aussi. Mmh. J'étais Atari plutôt qu'Amiga à l'époque. c'était voilà, La grande compétition des des, des ordi à l'époque. Euh, euh, Amstrad j'ai pas eu. J'ai joué un peu sur Amstrad mais j'ai pas eu. Mais j'avais un Atari à 1040 STE, donc je jouais beaucoup dessus. Euh, des consoles un peu moins. Euh, ça dépensait aussi, à l'époque, hein, quand, quand tu es jeune, ça dépend aussi de tes parents. Et mes parents n'étaient pas très consoles. Donc, je jouais sur mon ordi. Parce que l'ordi servait aussi à travailler, donc pour eux, ça allait. c'est un, un peu l'ordi voilà. de la famille, c'est ça ouais, par contre, je passais des soirées entières chez des potes à jouer à la console. Euh, des nuits même, euh, en prétendant que j'allais bosser. Euh, C'était bon, la bonne époque. Où on ne jouait pas en raison, on allait les uns chez les autres. et puis euh, Pizza, euh, Coca, et puis euh, jeu, euh, c'était magnifique. Mm. Euh, donc voilà, j'ai vraiment tout connu. Mais maintenant, euh, maintenant c'est quasiment exclusivement sur, sur PC. J'ai une PS4, une PS4 Pro, et je pense que je m'achèterai la PS5 quand ce sera euh, dans quelques mois. Ce sera sorti, mm. la Switch Pro aussi peut-être. Quand elle euh, sera mais, de nouveau je... disponible Ouais, elle <rire> sera voilà, <quand> <rire> disponible et qu'il y aura eu tous les bons patchs. <rire> mm. Il y aura des gros jeux, en fait, peut-être intéressants pour jouer dessus. Mais, euh, mais euh, je joue vraiment en ce moment, c'est très peu de temps. Une fois que j'ai sorti tout le temps que j'ai pour, pour mon boulot, euh, pour la famille et puis euh, pour les vidéos, pour YouTube, euh, ben j'ai quasiment plus rien, donc je passe juste le temps que j'ai de reste de, de jouer. Donc je joue vraiment à des jeux très sélects auxquels j'ai vraiment envie de mmh. jouer, j'ai vraiment envie d'essayer. Voilà. Donc le gaming en ce moment, c'est très très limité. Tu disais tout à l'heure qu'avant, les extensions n'étaient d'une pas forcément payantes. Mais moi, je me rappelle aussi d'une époque que toi, tu as dû connaître aussi. Et là, c'est vraiment le cas, on peut le dire, un temps que, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était un temps où il y avait un, certaines extensions qui étaient même plus complètes que les jeux de base. Mmh. Non, c'est vrai. Ouais. Il y avait euh, un moment où euh, il y avait ce, ce besoin, ce sentiment de, de plaire aux joueurs, en fait, d'avoir vraiment la reconnaissance des joueurs. Euh, les, le, moi l'exemple qui me vient le mieux c'est Blizzard euh, qui avait été ma, ça a ouais. été ma compagnie de jeux vidéo préférée pendant des années les mecs euh, Blizzard c'était un moment euh, pour moi hein, c'était le top c'était ce qui se faisait de mieux euh, les mecs ils prenaient le temps de faire des jeux euh, à chaque fois ils ont il y, y a une période où ils faisaient très peu de jeux en fait. très peu de trucs et à chaque fois qu'il y avait un, un jeu Blizzard qui sortait c'était un événement monstrueux euh, et puis, ouais, les extensions, on sentait qu'il y avait du boulot dedans. Quoi. Les mecs, ils se, ils se crevaient. Tout, beaucoup de, de, de développeurs en herbe, pour eux, le, le Saint-Graal, c'était d'être embauché chez Blizzard. Euh, voilà. et maintenant, on voit ce que c'est devenu. Euh, c'est euh, triste, en fait. Ça devient pathétique. Et On voit qu'on retrouve un petit peu ce, ce, ce besoin de, de bien faire les choses et de plaire aux joueurs chez beaucoup de développeurs indépendants. Euh, heureusement, là, L'apogée la, la, la, la, d'Internet a fait que eh bien, beaucoup de, de créateurs indépendants peuvent faire connaître leurs œuvres et peuvent devenir très célèbres très rapidement. Et on a vu ça, hein, il y a quelques jeux qui étaient indépendants. D'ailleurs, le tout premier jeu que j'ai fait en Let's Play sur ma chaîne, euh, sur Mac, c'était Stranded Deep. Euh, mmh. Stranded Deep, c'était deux Australiens deux qui se sont dit, on va faire des jeux vidéo. Ah, ils, ils étaient deux, les gars. Ils un jeu, un petit jeu de survie comme ça dans la flotte. Euh, a priori, rien de bien transcendant. Et puis, il y a quelques gros streamers qui ont trouvé le jeu, comme ça, par hasard, dont PewDiePie. Alors, quand tu as PewDiePie qui fait un let's play sur ton jeu et qui passe son temps à se bidonner, à rigoler, à dire que le jeu est génial, le lendemain, tu peux t'assurer qu'il y a des millions de mecs qui vont l'acheter, qui vont le télécharger. Voilà, donc... On Grâce à ça, en fait, grâce à ce, cette nouveauté un petit peu de, de, de l'exposition qu'on peut avoir, euh, au moins maintenant les créateurs indépendants. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui se dirigent vers ces jeux indépendants parce que les grosses boîtes finalement cherchent beaucoup plus à faire du chiffre. On le voit, hein, ce sont des grosses entreprises maintenant. C'est ça qui a changé et qui pour la plupart sont cotés en bourse et ont des investisseurs et il faut répondre aux investisseurs quand on est en bourse, quand on est une entreprise publique, il faut répondre aux investisseurs. Alors il y a des appels aux investisseurs, il faut leur plaire, il faut dire oui, on va faire tel truc pour gagner, pour gagner tant l'année prochaine, pour augmenter nos bénéfices, et du coup bah, on en vient finalement à être dans une stratégie où il faut gagner de l'argent, plutôt qu'à faire des, des choses qui vont, qui vont plaire. Alors c'est pas forcément anti-cogréler, hein. des fois ce qui plaît peut rapporter gros, mais en ce moment-là, c'est justement pour ça qu'ils poussent les lootbox, les jeux sur smartphone, les jeux de trucs, parce que c'est ça qui rapporte le plus. Après, les joueurs ne euh, s'y retrouvent pas forcément. Je pense que c'est une minorité qui paye, euh, qui paye énormément. Et la majorité, derrière, bon, bah, ils s'amusent un peu, mais c'est moins bien qu'avant. On remarque par ailleurs que tu parlais de Blizzard qui n'est plus ce qu'il était. Je suis totalement d'accord avec toi. De même que, par exemple, un grand studio qui était Bullfrog où euh, la plupart de leurs membres fondateurs se sont donc, euh, ne sont plus en accord avec la politique actuelle de, de comment ça se passe, et se rassemblent sous d'autres noms de studios, comme par exemple les mecs, que, ce que font les gars de Blizzard, pour faire des jeux un peu à l'ancienne. Mm -hmm. il ouais. euh, y a un Blizzard 2.0, d'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, euh, oui. des anciens, euh, je ne sais plus, j'ai vu passer ça euh, il n'y a pas longtemps, hier, je crois, je fasse une vidéo dessus, des mecs mm -hmm. qui ont envie de refaire des jeux comme faisait Blizzard à l'époque. Euh, D'ailleurs, Blizzard, ça ne leur plaît pas trop, parce que ça ressemble un petit peu trop à leur jeu. Euh, donc voilà, ils ont, ils ont monté une boîte et on les, les, ils sont communément appelés par les gens les Blizzard 2.0. C'est Il y a même le mec hein, de Moray, hein, l'ancien patron de chez Blizzard, qui en a eu le bol, euh, de devoir répondre justement euh, à des investisseurs, à Activision. Euh, il s'est dit « je me casse et je vais monter ma propre boîte ». Il a pris ses billes, il aurait pu prendre sa retraite. Hein. Le mec est multimillionnaire euh, et il aurait pu dire bah, « c'est bon euh, » je vais acheter une villa à Hawaï et puis je vais avec ma femme, et on va se faire dorer la pilule pendant les années qui nous restent. Non, non, il a mis son argent, il a créé une nouvelle boîte pour refaire des jeux vidéo comme il aimait faire à l'ancien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais oui, il y a vraiment une envie de ça. Je, je pense que c'est un peu comme pour tout, on va aller dans un extrême avec tous les gros Activision Electronic Arts, et puis à un moment, il va y avoir un gros ras-le-bol, il y aura de plus en plus de petites boîtes comme ça qui vont être, qui vont être très connues. Euh, les anciens de chez Interplay aussi, hein, de, des anciens de chez Bethesda aussi hein, qui ont eu euh, Ralbol, bon, maintenant Bethesda est chez Microsoft, on va voir ce que ça va donner, mais qui montent leur propre boîte derrière, qui montent leur propre jeu un petit peu justement à l'ancienne et ça euh, j'ai vraiment hâte de voir de voir les jeux qui vont sortir. Je sais plus comment ça s'appelle Dreamhaven je crois le la boîte oui, de Marvel ça, ouais, ouais. ça ça va être j'avais suivi la vidéo que j'avais faite sur ce sujet et c'est vrai mm -hmm. que ça a donné très très très très très envie et j'ai vraiment euh, je fais partie de ceux qui sont en attente de ce genre de produit mm -hmm. ouais moi aussi ouais. les mecs de chez euh... oh, j'ai plus leur nom désolé je suis un peu fatigué euh, les anciens de, de Fallout en fait qui ont monté leur propre boîte qui ont fait un jeu récemment là J'y ai joué en plus, à ce jeu, je ne sais plus, bref. Il y avait, pourtant c'était un jeu, ils n'étaient pas beaucoup, c'était une petite équipe, et puis, euh, et puis ils ont fait le truc, c'était pas un triple A, c'était un double A, mais il y a eu une attente, Les mecs étaient harcelés sur Twitter, sur le truc, alors quand est-ce qu'il sort, on a trop hâte d'y jouer, et le jeu a fait un carton intersidéral. Alors c'est un jeu, très bien le jeu, mais ce n'est pas non plus la sortie, sortie du siècle, quoi. on voit que les bah, gens, il y a vraiment une cinéma. attente. En fin de compte, ce n'est même pas question que ce soit du triple A ou euh, du gros double A comme on peut voir aussi. Mais c'est simplement le fait d'avoir déjà un jeu fini à l'époque, même ouais, s'il euh, y a encore <rire> du travail après. Mais voilà, déjà, avoir un produit fini et qu'il ne soit pas plein de paywall ou de, de boutiques, comme tu en parles souvent d'ailleurs, il euh, y a de plus en plus de jeux qui sortent avec une boutique plus au point que le jeu lui-même. Ça, ouais, ça Malheureusement, <rire> euh, quand ils font tester la boutique euh, déjà avant la sortie du jeu, moi, ça me gêne, j'ai toujours un problème avec ça. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à euh, faire un produit et après faire des rentrées d'argent sur ce bon produit. Euh, alors on fait un produit bien qui tient et après on va dire bon les gars voilà, on a, on a mis ça en place après pour, eh bien, pour, euh, pour gagner, euh, gagner de l'argent et vivre un petit peu de, de notre boulot. Non, tout est prêt déjà avant. Euh, le, le problème aussi, c'est des fois tu sens, tu regardes la boutique et tu dis ouais, même les graphistes, en fait, les, les graphistes qui bossent dans le jeu, ils ont passé beaucoup plus de temps à faire les skins ou les différents trucs qu'ils vont vendre plutôt que bosser sur le jeu lui-même, parce que bon, ils, en, ils en font plein. Hein. Ça c'est la, la foire aux skins dans tous les sens. Euh, mm -hmm. C'est euh, désolant, c'est désolant. Quand tu vois aussi euh, Marvel, hein, justement, Marvel Avengers, un, un truc euh, ah bah, là, plein de vidéos dessus. Euh, les, euh, la boutique elle tourne, hein. le jeu, bon, il jeu, n'y a, y a pas grand chose dedans, mais la boutique elle tourne. Le, la boutique, le tourne, jeu tourne le haut, pas, mais la est boutique stress. impeccable. Hein. Ah, ouais, ouais. C'est est ce que je dis toujours, c'est-à-dire que dès, regardez, quand il y, y a un gros bug dans un jeu, il euh, faut attendre le patch. faut attendre le patch, même s'il y a des gens qui sont bloqués. Hein. Le jeu est briqué, le, euh, la, la quête principale, ils ne peuvent pas continuer. Bon, bah, il faut attendre le patch qui arrivera quand il arrivera. Si dans un jeu, la boutique. La boutique foire, la boutique est buggée et les gens ne peuvent plus acheter. Le lendemain, elle est fixée. Le lendemain, elle est fixée. C'est euh, désolant. C'est euh, comme ça. Bon. Parlons un petit peu plus de toi en étant toi-même. Donc, Ça fait des années que tout le monde te connaît sous le, le personnage de l'hostie, le prince de la luxure. D'où est-ce que te, qui te vient ce, ce personnage de, du maître de la luxure Comment euh, tu t'es construit D'où ça vient euh, en fait, Lusty, euh, c'est un perso. C'était le nom d'un perso que j'avais sur World of Warcraft, euh, que j'avais il y a des années en fait. Il très c'était un mage. Euh, J'ai toujours joué mage sur World of Warcraft. Et, euh, et ça venait en fait de, euh, de Lust, de uh, full, uh, full Metal Alchemist. Euh, mmh. Lusty, à luxure, ça a toujours été mon péché préféré en fait. Euh, ah. Et. Euh, <rire> et je, je me suis mis un petit peu à, à parler comme ça parce que il y avait de, de je constatais en faisant des news, euh, qu'il y avait de plus en plus de, de, de puritanisme ambiant euh, dans le monde, et je trouvais ça très gênant en fait. Et moi, ça, ça m'ennuie profondément, cette espèce de censure. Euh, euh, on, sacra, on sacralise tout, on peut plus rien montrer. Euh, euh, les corps, ça devient un truc. Dès qu'on voit un bout de peau, les mecs. Euh, ils sont complètement hallucinés en disant que ce n'est pas possible, c'est la perversion, ça, pas du tout en fait, euh, et, on, et pour moi tout ça, c'est créateur en fait, de, de comportements complètement dégénérés, donc euh, c'était un peu pour ça, pour aller à, un petit peu à l'encontre, à contre-courant de tout ça, non mais c est, c est, en fait c'est rien en fait, c'est pas, euh, comme disait pour les anciens, euh, ceux qui reconnaîtront hein, le, le doc qui disait ce n'est pas sale, mais eh c'est tout à fait ça en fait, c'est euh, un peu le but, non mais c'est normal, hein. la, la chair c'est normal. Le sexe, c'est normal, ça fait partie de la vie. Des corps nus, c'est juste des corps nus. Ça peut être beau, ça peut être moche, ça peut être tout ce qu'on veut. En fait, mais on apprécie euh, comme une œuvre d'art. Mais il n'y a pas à sexité dessus, il y a pas. Hein. Et, et, et ce truc, c'est ce double pendant de euh, la, la luxure. En fait, le, le nu, c'est mal. Par contre, la violence, euh, bon, ça passe. Ça m'a toujours gêné. Euh, donc, sinon, non, il faut, il faut remettre un petit peu le la luxure au centre, euh, enfin au centre, je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais non, ne, ne pas, ne pas euh... ouais, lutter contre le puritanisme, voilà. En La désacraliser un, enfin, un petit peu. C'est un peu ça, ouais, un peu ça, ouais. On voit là, tous, les, euh, tous les jeux qui commencent à censurer, même des, des personnages virtuels, en fait. Un décolleté d'un personnage virtuel, ça devient un sujet de débat, alors qu'il y a des années, on ne serait même pas imaginé en parler, en fait, bon, on s'en fout, on s'aperçoit aussi, par rapport à ce, ce genre de puritanisme que tu viens de décrire, qu'en qu fin de compte, il n'est pas universel, il a plusieurs étages, j'ai un peu l'impression, en fonction des jeux et des éditeurs, et aussi des pays dans lesquels un jeu un, jeu un, peu, un peu sexy est proposé, j'ai un peu l'impression que le puritanisme, il est un petit peu à la carte, non Ça dépend, mais ça s'uniforme de plus en plus, parce que, comme le, le, le jeu vidéo, comme n'importe quel produit est mondialisé maintenant, donc les gens ne vont pas s'embêter à faire des, des versions, une version par pays, en, fait, en suivant les mœurs et les réglementations de, de chaque pays. Ils font une version pour tout le monde, donc du coup, qui va être nivelé par le bas, que ça va répondre un petit peu à tout le monde du monde, et puis après on balance ça partout, parce que ça coûte moins cher à faire. Euh, et puis aussi, ça dépend aussi des, des, des batailles de pouvoir, on a vu ça chez Sony, euh, Sony qui est une compagnie japonaise à la base, et on voit que depuis quelques années, c'est Sony US qui prend le pouvoir, d'ailleurs ils ont déplacé, hein, le, le central, euh, les bureaux euh, aux US, et du coup, bah, il faut s'adapter, c'est le marché US qui prend le dessus. Et du coup, bah, on voit de la censure euh, puritaine euh, américaine qui arrive sur, les jeux, sur des jeux japonais, et du coup, bah, les japonais aussi doivent jouer, euh, et, et ils ne vont pas faire des jeux juste pour le Japon. Euh, donc, ils font comme ça, alors peut-être qu'on verra, il y, a, il y a quelques jours, il y a des modes dedans. Je trouve ça pas mal finalement de mettre des options dans les jeux. Un, un mode, euh, je sais pas, un mode qui, qui censure le. Il y a plein de jeux où il y a des modes qui sont sur le sang, par exemple. Pourquoi pas Puisqu'on a le choix. Là. On donne le choix aux gens de regarder ce qu'ils veulent. Moi, je trouve ça très bien. Mais supprimer purement et simplement, je trouve ça, euh, je trouve ça dangereux parce qu'encore une fois, c'est comme pour les loot box, comme pour les trucs. C'est vrai que prix. Quand on prend juste un exemple comme ça, finalement, c'est pas grand-chose. Bon, allez, il y avait un perso qui était ultra sexy, on a supprimé un petit peu de décolleté. On dit, allez, il va pas nous pondre, il va pas nous chier une pendule pour ça. Le problème, c'est que c'est un cran à chaque fois, et c'est que si on regarde l'évolution depuis quelques années, finalement, on a fait, on a fait un énorme pareil. on dit, bah, on se dirige vers un truc où il y aura, il y aura plus rien en fait. Il y aura que des persos qui seront complètement asexués. Ce sera juste des mannequins, finalement, des mannequins avec peut-être deux yeux, et une bouche. Et puis, c'est tout. Comme ça, on aura pas de problème, on va rien faire qui va susciter une polémique. Euh, comme ça, ouais. on n'a pas de problème et c'est bon. Et il n'y aura plus rien finalement dans, dans, dans, dans ces jeux. Il y aura plein de jeux qui seront même plus drôles. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de manga. Tu n'aimes pas seulement que les jeux vidéo. Tu as plusieurs fois parlé de manga aussi. En fin de compte, quelles sont tes autres passions dans, dans la vie quotidienne de tous les jours mais mes passions, euh, pas beaucoup, puisque je n'ai pas le temps. <rire> ouais, ouais. En fait. Ta passion, c'est ta chaîne YouTube. <rire> ma passion, c'est un peu bah, ma chaîne YouTube. Et puis les quelques jeux euh, auxquels je joue. Euh, je regarde quand j'ai le temps. Euh, je, je, en fait, je, je regarde souvent des, euh, des mangas quand je suis en train de bosser. En fait. euh, quand je ouais. fais. Euh, je dit tout à l'heure, je faisais beaucoup de, de programmation euh, MATLAB. Hein, des fois, tu as des moments où ce que tu fais, c'est juste long, mais c'est très con. En fait, il n'y a pas besoin de vraiment réfléchir. Mm -hmm faire du code et du code et du coup je me mets un film ou un manga surtout quand c'est quand ce que je fais c'est chiant j'aime bien bosser avec un petit background comme ça donc je me mets du manga je regarde comme ça mais sinon en dehors bord euh, j'ai pas trop le temps hein. puis il y a madame Lusty aussi euh, qui, qui est là donc euh, faut quand même que je passe du temps un peu avec ma famille aussi mm -hmm. donc euh, puis j'ai euh, je, je suis papa donc euh, voilà il faut s'occuper hein, faut euh, je m'occupe de j'ai un petit garçon qui est, qui a quand même trois ans donc il faut faut s'en occuper ça demande puis, de. Euh, ouais, et puis ma, ma femme est enceinte, donc il euh, y en a un deuxième qui va bientôt la arriver. Un deuxième, félicitations. Tout ça, euh, tout ça, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Donc euh, voilà, une fois que j'ai passé, euh, j'ai euh, plus trop rien. J'essaye de relire un petit peu de temps en temps. Tiens, justement, je me suis acheté. Euh, où est-ce qu'il est, qu est Là. Ah, tiens. Je ne sais pas si on va bien le voir avec la caméra, mais c'est le. Euh, non, ouais, on va avec Kadal. Ah, si, peut-être là. Berserk. Oh. Ouais, c'est. je me suis racheté l'édition Deluxe. Euh, mmh. Sur, euh, il y avait ça, il était en promo sur Amazon de Berserk l'intégrale de Lewis, Donc je me suis acheté ça, et je vais, je vais lire ça quand j'ai le temps. Encore une fois, euh, j'ai pas, euh, je préfère plus les animés que que lire mes Berserk. Euh, il peut y avoir n'importe quoi. J'achète. Je suis un très grand fan de Berserk. Ouais oui. Donc, euh, mais ouais, passion. Euh, donc pas, bah, pas trop trop le temps. Une fois que tu, t'es occupé de. On sent, on sent quand tu fais tes vidéos de commentaires, lorsque tu décryptes des tas d'articles, on sent que c'est un peu ça ta passion. C'est un peu ça, ouais. c'est juste la, la première et c'est juste le temps pour ça, finalement. Et, euh, et elle prend un petit peu, chaque, chaque temps libre un petit peu que j'ai, je regarde. C'est-à-dire que toute la journée, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Euh, toute la journée, quand je bosse, quand je fais une micro-pause ou même petite pause, mais je regarde les news, je regarde, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ou les, les, les articles, les news que les gens m'envoient, je dis tiens, est-ce que c'est intéressant ça et puis je, je fais des bookmarks, je les mets en, euh, en favoris et tout, j'ai une liste comme ça de choses que je peux, dont je pourrais parler, qui me semblent intéressantes, mmh. et puis je lis des trucs, et puis je retiens, puis le soir après je lis plus, et puis je retiens vraiment ce qui est intéressant, et puis je, je travaille un peu dessus, et puis après j'enregistre ma vidéo que je diffuse bah, le soir en fait. Chez moi c'est le soir en fait, je, je balance mes vidéos juste avant d'aller me coucher. C'est c'est vrai que depuis euh, depuis le temps que tu fais ça, tu t'es un petit peu euh, concocté, je suppose, un genre de réseau d'information à travers plein de noms que tu vois passer. Ça, tu as plusieurs fois parlé d'un certain Paul Tassi que tu apparemment tu suis beaucoup. Ouais. Twitter, c'est une mine d'information incroyable. <rire> en fait, euh, les mecs balancent, tout le monde balance des tas d'infos. Tu suis plein de monde. En fait, beaucoup de journalistes. Je suis, je suis énormément de journalistes de, de jeux vidéo, des, du mainstream jusqu'à des trucs un peu moins, un peu plus à côté. Et en fait, ils balancent des news tout le temps. Donc, euh, il suffit. Euh, puis sur, sur euh, euh, Twitter, je me les mets en, en favori à chaque fois. Tous les trucs, euh, tous les articles qu'ils balancent. « Tiens, ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. » Puis après, euh, je lis. Et puis, il y a quelques personnes qui, euh, qui m'envoient aussi, hein, qui m'envoient des messages privés avec des articles euh, qui, euh, qui pourraient m'intéresser. Je les en remercie d'ailleurs beaucoup. Parce que mmh. ça, me, ça me mâche un petit peu de travail. <rire> Comme ça, c'est bien. Ils travaillent pour moi gratuitement. C'est sympa. Ah, Mais, ça, ça euh... va à l'hostie. <rire> Donc voilà, bah, ouais, Twitter, c'est ma principale mine, mine d'information en fait. Est-ce que depuis le temps, tu t'es fait peut-être, bon, peut-être pas des amis, mais euh, tu es peut-être devenu proche de certaines personnes du, du milieu du jeu vidéo, peut-être des développeurs, des journalistes aussi Pas du tout. <rire> D'accord. <rire> zéro. <rire> Absolument ah ouais. zéro. Même les youtubeurs, rien. Je, je je sais pas. Euh... On parle pas directement en fait. Des fois tu poses une question, mais les mecs, pour eux, tu t'es un nom, quoi, sur, sur un réseau social. Euh, mm. Ils s'en foutent un peu, finalement, ils te répondent, s'ils si veulent. Mais ouais. point barre, quoi. Donc euh, non, non, des journalistes, euh, non, pas trop, non. Bah. Admettons que tu, reçoives, que tu repères une, une news qui te semble pertinente, qui parle d'un scandale dans telle boîte de développement, et que, mettons, tu contactes ce, un développeur en te présentant, en étant le style youtubeur, tu penses faire, tu penses faire une vidéo sur ce sujet-là. Est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être moyen de nouer des dialogues par rapport euh, à, à tel ou tel événement euh, J'ai déjà essayé plusieurs fois, les mecs ne répondent pas en général. Euh, déjà ah. parce qu'ils ne peuvent pas trop répondre. Euh, mm. Sont tenus. C'est pour ça que je fais beaucoup de, de commentaires sur des rapports de journalistes. Euh, parce qu'eux, ils ont à la limite des, euh, des gens qui peuvent, qui les en fait, euh, où ils parlent direct, donc ils donnent un petit peu des, des infos euh, qui viennent de l'intérieur. Mais quand c'est quelqu'un qui ne connaissent pas du tout, euh, ils ne répondent pas. Euh, ce ont pas euh, je pense qu'ils se sont fait piéger plein de fois. Il y a plein de mecs de, de boîtes qui se sont fait ah piéger oui. plein de fois, parce que les, leurs patrons veulent absolument qu'ils disent rien, surtout quand il y a des choses pas jolies jolies qui se passent dans la boîte, personne n'a le droit mmh. de parler. Donc, euh, donc non, non, vraiment, euh, Et des mecs qui d'eux-mêmes m'envoient des messages, euh, ça arrive très rarement. Euh, J'en ai eu l'année dernière, je crois, un, un mec de chez Micromania, quand il y avait les, les rumeurs de, de fermeture de, de, de boîte, il y avait un mec de chez Micromania qui m'avait envoyé un message pour me donner des informations de qui étaient employé je suis dans un Micromania mais c'est mais c'est à peu près tout en fait. De même, ils font vraiment pas les gens ont peur pour leur pour leur boulot et hein, pour leur place hein. c'est normal, ils ont pas envie d'avoir des problèmes donc euh, bon. Comment vois-tu le futur de ta chaîne Oh pardon, est-ce que je t'ai non non, non, non, je disais non pas trop puis euh, admis en tant que euh, d'autres youtubeurs même, j'ai très peu de contacts finalement. Euh, mm. Très très peu. Euh, Quelques-uns, euh, je sais pas, il n'y a pas vraiment de… YouTube, c'est pas une grande famille. Hein. <rire> ouais. D'après enfin, ce qu'on a compris, tu as l'air d'être quand même en… Tu as l'air d'être enfin, un peu en bon terme avec l'un de, de tes grands rivaux du, du commentaire, et euh, qui il me semble que vous êtes en bon terme tous les deux. Mais on ne parle pas, en fait. Euh, donc, il n'y a même pas de bon terme ou pas terme. J'estime que tous les youtubeurs font ce qu'ils veulent, donc il fait, il fait son mmh. truc. Je n'ai pas grand-chose à dire. Euh, sur, sur lui, finalement, il fait ce qu'il veut. Il a plein de gens à qui il s'appelait. Ouais, tant mieux, il s'éclate. Euh, Quoique là, il a, qu'il <rire> fait un petit problème. En son... Il s'est fait ban de, de, de Twitter. Euh... Ah, allez, je... bon. ouais, pour une connerie encore, en plus. En plus, c'est pour une, une... c'est exactement ce que je racontais dans une vidéo sur la modération automatique de chez Twitter. C'est infâme. C'est n'importe quoi, en fait. Euh, mmh. C'était à propos d'un... J'ai lu, il a, il a balancé un screen. C'est, euh, je sais pas si tu connais la, la streameuse Manonolita qui a vu des problèmes de oui. harcèlement récemment. Bon. Mm. et elle tweetait euh, un truc qui était justement en rapport avec le mec qui la harcèle. Bon, mm. et euh, donc Pio fait un tweet en disant oh là là mais quelle sous merde. Et il visait évidemment bah. le gars. Il visait le gars. Et je le bot a repéré le mot. Et... Ce, ce... Ou alors, ou alors, non pire. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait un report. Je pense que c'est plus ça qui a fait un report de son truc, et le bot a interprété ça comme s'il si insultait et il harcelait Manon Lolita lui-même, alors que pas du tout. mais Le, le bot et la modération automatique, il ne, il ne il se foutent complètement du contexte, il n'y a pas de bot qui analyse le contexte. Et donc, il s'est fait purement et simplement dire, bon, je pense qu'il il va la récupérer, parce qu'il suffit d'envoyer de un message, non, regardez, euh, il suffit qu'un seul modo humain lise ça pour dire effectivement oui, non, c'est pas, oui. pas bien, il va le récupérer. » voilà. Donc ouais, en, en, euh, en fait, on a très très peu de, de contacts. Déjà que je n'ai pas le temps euh, vraiment de, de faire beaucoup de, de collaborations avec, euh, avec des gens. Il y a très peu de gens qui m'ont demandé. Et à chaque fois, je dis euh, dès que j'ai le temps, je... je, je D'accord, bah, toi hein, d'ailleurs. Puis j'ai eu un débat aussi. Euh, peut-être que les gens n'osent peut-être pas aussi en demander, euh, quand ils ont, surtout quand ils sont peut-être... Euh, ils ont des chaînes peut-être pas forcément énormes, des trucs, mais moi je m'en fous de la taille de, de la chaîne des, des gens. S'ils veulent me demander, s'ils veulent me parler, s'ils veulent débattre, je suis, euh, si j'ai le temps, je viens, il n'y a aucun souci. Mmh. Il hein. n'y a aucun problème. Je suis pour le débat, le dialogue. Si, même si vous avez cinq abonnés, les gars, euh, aucun souci. Ah, si C'est si pas, hein. ah, euh, pas évident, mais. Euh... Non, je ne parle pas de toi. <rire> je ne pas de toi, évidemment. <rire> C'est pour donner un exemple. <rire> voilà. Euh, je sais qu'il y aura d'autres qui ne répondent pas à ce genre de choses parce que ça ne leur fait pas de pub. Je, je m'en fous complètement de ça. C'est vrai qu'il y en a euh, qui un peu l'aspect commercial, enfin, entre guillemets, commercial, ou en fonction de ouais. si je vais participer à ça, qu'est-ce que je vais gagner Pas assez, pas mmh. beaucoup, donc je vais pas. Bon. Ah, mais ça, tu les, tu les vois, hein, les, les gens qui, euh, qui une fois qu'ils sont un peu connus, il euh, n'y a plus personne qui compte. Euh... Il <rire> n'y a que les mmh. mecs, en fait, ils contactent uniquement les gens qui sont au-dessus d'eux, qui pensent être au-dessus d'eux, puis c'est tout. Ouais. Euh, ouais, mais euh, ouais, sinon, euh, non, les contacts, pas trop, j'aimerais, hein, c'est sympa. Faire des... Moi, c'est mon, j'ai plein de projets dans la tête, j'ai plein de trucs que j'adorerais faire, j'adorerais faire des vidéos sur mon travail, euh, je suis sûr que ça serait passionnant, j'adorerais faire des, euh, des gros débats aussi, ça, génial, inviter des youtubeurs comme ça, euh, sur Zoom et trucs et faire des débats sur un sujet, ça se fait beaucoup aux US, ça commence un peu à se faire en, en France, euh, c'est passionnant sur un truc, j'adorerais faire ça, mais faut, encore une fois, il faut que je trouve le, le temps, quoi. Ça. Ah bah, si je deviens un jour, hein, si je deviens très riche, euh, j'arrête mon boulot et je ne fais plus que YouTube. Ah. Donc, euh, fais plein de trucs, mais sinon, euh, ah. non, malheureusement, il faut bien gagner que... sa vie. Ah, ça, je ne le fais pas dire. C'est vrai que le principe des tables rondes, c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est toujours pertinent et qui plaît aussi à beaucoup de gens, ne serait-ce mm -hmm. qu'aux invités de pouvoir donner leur avis, parce que ce n'est pas toujours dit qu'on leur demande aussi sur, sur des points de vue un peu plus perso que, que ce qu'on attend d'eux, après tout. Donc, euh, pourquoi pas euh, ne prendre peut-être moins de temps pour faire des vidéos de commentaires et te concentrer peut-être plus euh, là-dessus ultérieurement. Mm -hmm. Après, il faut organiser. Hein. Faut, euh, ça, ça prend du temps à contacter ah ben, les euh, gars, bon, trouver bon, un bon, moment où ils sont plus L'avantage de faire des vidéos, si tu veux, c'est que je peux faire ça tout le temps quand j'ai cinq minutes. Tu vois, quand j'ai cinq minutes, je vais lire une news. J'ai cinq minutes, je suis allez, je vais, euh, je vais aux toilettes, je prends mon téléphone, je lis la news. Est-ce que ça m'intéresse voilà. Tandis que faire du stream, faire le truc, tu es bloqué devant ton ordi pendant euh, une heure, deux heures, là. tu ne peux rien faire d'autre et c'est vraiment flou le temps. Donc ce n'est pas, mmh. pas flexible. Les vidéos, c'est flexible, ça me convient parfaitement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'envie de, de faire plein de trucs. Ouais. Bon, et actuellement, est-ce que tu joues à quelque chose en, en particulier Bon, on a bien compris qu'entre les vidéos et la famille, euh, ce n'était pas toujours facile. Euh, bon, récemment, tu avais fait les let's play de Last of Us 2. Qui, euh, qui, moi, ça m'avait bien plu de suivre ça. Bon, toi, le jeu, t'a moyennement non plus, mais... Euh, ah, coup, mais... Veux... Euh, ouais, le, le 1 m'avait énormément plu. Euh, je l'avais fait deux semaines avant, parce que j'y avais jamais joué, en fait. Donc, j'ai fait le 1, j'ai adoré le 1. Là, c'est Us 1, hein, j'ai vraiment adoré. Euh, même s'il avait pris un petit coup de dieu, mais c'était quand même très, très agréable pour moi. Le 2, je trouvais, je trouvais que c'était du réchauffé, en fait. C'est pour ça que ça m'avait pas trop plu. J'aurais joué au ah, 2 oui. tout de suite, j'aurais peut-être eu un avis différent, mais par rapport au 1, je trouvais que c'était juste un peu réchauffé, un peu amélioré, pas, pas grand vraiment de nouveauté dessus, donc j'étais déçu. Ah, euh, C'était pas un mauvais jeu, hein. c'est pas du tout un mauvais jeu, mais j'étais déçu, je m'attendais à mieux, à plus en tout mm. cas. C'est vrai, ce vrai moment, que c'est la… Oui, non, en ce en moment, moment aussi. Ouais, en ce moment, en fait, moi j'avais planifié, l'année dernière, j'avais planifié de, euh, de passer le plus clair de mon temps sur Cyberpunk, parce que pour <rire> moi ce jeu allait être une tuerie absolue. <rire> Il Et était que... annoncé comme tel en tout cas. Et que du coup, je ça fait très longtemps, hein, ça fait depuis des mois, des années même que j'en parle. Et donc j'ai couvert, couvert toutes les news, tous les trucs, toutes les rumeurs, voilà, parce que c'est un truc que j'attendais avec impatience. Le jeu sort. bon je fais un let's play, hein, j'ai fait un stream d'ailleurs, euh, j'avais pris une, une semaine de congé rien que pour ça. Pour faire du stream <rire> tout le jour sur, sur cyberpunk. Donc j'ai fait, le jeu est pas mal hein, sur, sur, sur PC, moi il a d'ailleurs mon stream entier est disponible, j'ai très, eu très peu de bugs, très, très peu de trucs. Donc moi le jeu m'a plu, mais c'est vrai que c'était pas la tuerie que j'attendais, et alors évidemment le, le désastre intersidéral sur, sur console et autres. Donc voilà, donc du coup après j'ai arrêté, mais je, moi dans mon esprit je devais continuer à faire plein de news sur cyberpunk, voilà, donc j'ai décroché un petit peu ça. Euh, en ce moment, euh, à quoi j'ai joué J'ai joué à Nier Automata, que je n'avais pas fait. Euh, ça c'est euh, pas mal, c'était un manque. Et puis là en fait je joue en ce moment un, un jeu qui est sorti en 2015, me semble-t-il, c'est Dying Light. Parce que je ne l'avais pas fait non plus, et le 2 m'intéresse. Euh, donc je dis bon il faut que je fasse le 1, il faut que je joue hein. J'avais juste vu des, des Let's Play de Bob Lennon, euh, mm -hmm. mais je lui allez, je vais jouer au 1, comme ça je, serai le, je connaîtrai le jeu. Avant de m'acheter le jeu, le 2, bah, qui sortira je crois en décembre, hein, il, on a encore le temps, mais voilà. Donc en ce moment, tout mon temps libre de jeux vidéo, c'est sur euh, Dying Light, sur PC. Ok. Eh bien mon cher Lusty, on arrive au terme de notre petite heure d'entrevue. Est-ce que tu aurais un petit mot à, à dire, par exemple, euh, à ta communauté qui euh, d'ailleurs euh, qui, qui, a, qui a répondu présent ou, euh à l'appel de, de cet entretien. Ça, ça, ça, se, ça se discute pas mal. Est-ce que tu as un petit mot à, à leur dire, à nous dire, parce que moi aussi, je fais partie de ta commune. Euh, sur du mal avec ces, trucs, ces questions, ces <rire> trucs ouverts. Euh, coucou. <rire> merci, de me, merci beaucoup hein, de, de me suivre. <rire> C'est très gentil. Euh, Continuez. Euh, hein, je ne sais pas trop, trop quoi dire. Merci, de, de suivre, Merci d'apprécier ce que je fais. Euh, euh, euh, voilà, j'aime ai, pas me faire de la… Déjà, je suis horreur de me faire de l'autopub à chaque fois que je demande euh, oui. euh, dans mes vidéos euh, de, de garde d'abonnés, des j'ai l'impression de faire la manche. Ça me gêne terriblement. <rire> euh, ah bah ça, ça c'est pas… Ou de mettre les... un like, parce que tu es obligé à cause du bot YouTube, ouais. euh, et que euh, l'algorithme YouTube est une machine infernale à broyer les YouTubeurs. <rire> euh, ah bah, je vais en profiter de ces quelques dernières petites minutes. C'est quelque chose que je voulais t'en parler. Tu fais bien de me rappeler. Euh, tu, tu, en, en début de, de vidéo, tu disais, ouais, en ce moment, ça traîne un peu les, euh, les abonnés mm -hmm. euh, Est-ce que tu crois que… Bon, C'est vrai que tu critiques pas mal les, euh, les défauts de YouTube, et que est, etc. Est-ce que tu crois que peut-être tu te, tiens entre, entre guillemets quelque part un petit peu blacklisté par l'algorithme par qui t'a repéré en disant « ah YouTube il m'aime pas, alors je vais, je vais le faire, faire chier. » Je ne sais pas si je suis blacklisté, en fait. Je ne parlerai pas de blacklist, je parlerai de… Euh de mouvement chez YouTube. Il y a des hauts et des bas, en fait. Et euh, tous les youtubeurs euh, connaissent ça, en fait. Même les plus grands. Il y a par moment, même les plus grands, il y a des moments où ils feront beaucoup moins de vues. C'est juste que YouTube suggère moins vos vidéos. Alors là, la période, ça dure... Euh, J'ai déjà connu ça par le passé. Hein. Mais là, la période est quand même un petit peu longue. Euh, mais c'est vrai qu'en fin d'année dernière, euh, j'étais par moment, euh, je ne sais plus, à entre 200 et 400 euh, nouveaux abonnés par jour. Euh, et puis là, ces derniers jours, là, c'est euh, 5, 10... Enfin, je dis, truc quand même, c'est pas possible. Et quand tu vas voir les pourcentages en fait de, sur les vidéos, des, des, des vidéos qui sont vues par des nouvelles personnes ou des euh, et le, quand tu compares ça au pourcentage euh, des, euh, des gens qui voient tes vidéos et qui reviennent en fait, des abonnés, euh, le, le mien de nouvelles, euh, de nouvelles vues par rapport à des gens qui forcément ne, ne connaissaient pas ou n'étaient pas suggérés avant, c'est en chute libre, c'est vraiment en chute libre, je perds des pourcentages. Donc, YouTube ne suggère plus mes vidéos aux mecs qui vont sur YouTube et puis qui regardent leur page et qui font une recherche. Voilà, je suis tout en bas dans le classement et donc du coup, bah ça fait euh, ça fait baisser tout ça. Et euh, évidemment, s'il y a moins d'abonnés aussi, eh bien le score global de la chaîne va être moindre parce que YouTube va considérer que votre chaîne est moins intéressante et donc vous allez comme ça, tu vas progresser. C'est un, un cercle infernal en fait. Donc, voilà, il y a des. Euh, J'avais discuté avec le mec qui faisait plein de vidéos. J'ai ah, perdu son nom sur. Euh, sur GTA V, euh, le mec qui trollait des, euh, ouais. des nous je ne sais plus, très connu le gars, des centaines de milliers d'abonnés, il, il m'avait envoyé un message privé. Il faisait dire, du il, troll, du il... non, non Non, non, non, un autre euh, qui prenait une ah. voix un peu bizarre, d'ailleurs, pour faire ses vidéos. Euh... Ah, je sais. Le pire, c'est que je vois qu'il s'est ouais, ouais ouais. il a incarné un personnage chauve euh, et tout. Euh, bref, et il m'a dit, lui, euh, lui aussi, hein, de temps en temps, euh, il prenait comme ça, des grands coups de vent de la part de YouTube, euh, ça va revenir. Ça va revenir, faut... c'est pas grave. Encore une fois, on continue, même si euh, j'ai zéro nouveau abonné par jour, euh, je m'en fous, je continue. Il y a des gens qui apprécient ce que je fais, donc je continue, mmh. ils regardent, euh... c'est bien. Eh bien, De <rire> toute façon, tu es tu es très proche des 100 000, on te le souhaite le plus, le plus vite possible, enfin on te le souhaite tout court même, parce qu'on a tous envie de te voir sans ton filtre vert. <rire> eh, attention, hein, peut-être que je ressemble à rien, peut-être que je suis moche, euh, vous allez dire « Ah, c'est lui le ah style bah. !»« Ouais, merde !» Bon, je, non, je me cache, je me désabonne, ah, hein, ça m'intéresse plus du tout. Tu verras ça dans les commentaires. Hein. <rire> <rire> Écoute, le style, je te remercie vraiment beaucoup de… C'est moi, moi qui te remercie. De... Ah, bah, c'est moi qui te remercie de t'avoir accepté. Bon, on ne va pas se remercier tous les deux pendant des heures. Mais... De bon ouf. Euh, merci à tout le monde d'avoir suivi cette, euh, cette petite entrevue. Euh, quant à moi, je vous retrouve demain matin, pour de nouvel... enfin, demain matin à partir de 11h pour de nouvelles entrevues, de nouvelles interviews et des tables rondes. Je vous signale à tous que vous pouvez retrouver Lusty, encore une fois avec nous, dimanche <rire> sur, euh, sur une table ronde avec d'autres auteurs, des éditeurs et une illustratrice sur le sujet de l'évolution de la femme dans le jeu vidéo et le jeu de rôle. Ça va être passionnant. Je ah, pense ah ouais, que ça va être énormément de choses à dire. La bise à tout le monde. Merci à beaucoup d'avoir suivi cette interview. À très bientôt. Ciao, ciao.